Aujourd'hui on est là surtout pour protéger les arbres avec les protections qui sont là Donc ça, et, mettre, et mettre des clôtures autour de la zone de pépinière et autour de la mare et de la mini-forêt. Il va y avoir trois équipes. Une équipe qui va passer avec un décamètre et une barramise pour mesurer tous les trois mètres. La deuxième équipe passe derrière en ponte des piquets à la masse et la troisième équipe passe avec la clôture à la clôture et clou à la le... troisième équipe faudra qu'il soit à 3 euh, à la baramine il faut être deux et à la masse je pense c'est bien d'être 2 pour que ce soit plus sympa quoi. pensez que dans les angles il faut un piqué plus deux piquets d'angle est ce tout que c'est clair tout pour tout, tout, tout, tout, tout le monde est-ce qu'il y en a qui ont une préférence d'activité de... moi le piqué je sens bien le piqué ouais tu sens bien le piqué ouais, ouais, ouais. ok Thank you. We'll de distance et entre les lignes d'arbres euh, de distance entre eux sur la ligne hein, ouais. et entre les lignes d'arbre il y a 15 mètres il faudrait une équipe qui se mette là il y a un décamètre dans la voiture et qui essaye de pointer le premier arbre ici une fois qu'on a pointé le premier arbre on pointe le deuxième le troisième le quatrième le cinquième <musique> que tu peux filer une ficelle pour qu'il contrôle la distance ici là Dans l'absolu ça va, hein. c'est pas trop la cata. C'est bien, c'est bien là. Donc là c'est bon, ok. Pousse-toi, je veux rien savoir. Mais elle, elle, veut ouais, alors, faire, elle veut faire. <rire> ouais, elle, veut <rire> mouillé, elle veut faire. Avec ses 56 kilos de elle veut faire. Vas-y Claire Allez, allez, allez. qu'on a fait du coup ce On a tenté euh, des piquets, ouais. on a tiré les grillages. 300 mètres. On, a, on a brûlé du bois. Non, 200 mètres de pouture. Les pointes des piquets, on a brûlé. Non, bon. on, a on, fait des on a protégé on a les arbres. Protégé. Pour, euh, non mais tu parleras quand les les ce sera ton tour. J'ai déjà parlé moi. On a nettoyé une bergerie. <coughs> Non pas une bergerie, bah, c'était On a vu du vin chaud. Et c'était hyper euh, satisfaisant quand même à la fin de la journée de voir tout. Ouais. Ah bah moi j'étais épatée. Ah. J'ai planté des fruitiers aussi hier. Non non, non c'est le, le différentiel entre ouais, le bilan personnel le... de ce qu'on a ce qu on à avoir fait, et on prend le recul et on voit ah ouais, tout le, le périmètre. que propre une journée nickel. à 15. Ça a des papiers, hein. Oui, tu y es là. Oui, Voilà un bel ébouriffage Il sort de son pot. Retrouver <rire> voilà, la bébé. terre. Ouais, tu vois, il a un gros chignon. Quoi. Il a un vois, gros bah, chignon Les bah, euh, chignons c'est les racines qui tournent parce qu'il est resté trop longtemps en pot. Donc les racines. Euh, les racines tournent autour quoi et puis ça s'étouffe. Donc il faut défaire le chignon. Le chignon. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici sur ce terrain Quelques alignements d'arbres. Ils vont servir à quoi Bois de chauffe. Ouais. Essentiellement. Et euh, l'héritage des enfants de Pascal. Taillé en trogne. Et. Essence euh, alluviale, je crois. On dit se plaise En, en milieu. En vallée. On Et en zone humide un peu ouais. Donc aulne freine, qu'est-ce qu'on a d'autre Des février. Érable. Érable. Diversité quoi. On en a oublié un. Ouais. Polonia. Polonia, bien vu. <rire> à deux on y arrive. Polonia Oui Polonia, ils ont presque tout dit, toutes les. Bon alors, qu'est-ce que tu nous fais là Nico Un <rire> trou. <rire> Je fais un trou pour planter un Polonia. Okay. Je connais pas cette, euh, cette essence d'arbre. Donc euh, j'ai hâte que ça pousse. Hein, wow, pour voir ce que ça donne. Et une trogne, c'est un arbre qui va vivre plus longtemps, parce qu'il y, y, y aura peut-être moins de prise au vent, il va être plus soigné, l'idée de rétailler la repousse, ça va rébigoriser l'arbre à chaque fois, et donc ça va faire des arbres des poussons plus plus Épais dans le tronc, avec des, des branches fines, donc de plus en plus de stabilité, on va dire. Mmh. Et à long terme aussi, en termes de diversité, ça a créé des niches écologiques, euh, parce que la fermeture de la trogne, on, on y va se refermer autour d'une plaie, finalement ça va créer de, des cavités pour euh, des animaux, pour la faune. Dans la fest, dans la veste, il va, il the ball.